Bonjour à toutes et tous, cette semaine je vous propose une nouvelle couleur modèle nommée Tropical Sunset. Avant de commencer, faites une demande à votre leader ou capitaine de groupe pour entrer les valeurs X et RGB sur le Social Club, comme indiqué en ce moment sur la capture s'affichant sur votre écran ou de leur partager la vidéo. Pour procéder, il faut placer le curseur de votre souris sur le rectangle coloré correspondant à la couleur de votre groupe. Faites un clic droit dessus puis inspectez. Une console s'affichera soit en bas, Soit à droite de votre écran. Repérez la ligne Crew Color Value. C'est ici que vous devez entrer la valeur x, puis valider avec la touche Entrée de votre clavier. Repérez la ligne Background Color RGB, où vous devez entrer la valeur RGB, valider avec la touche Entrée de votre clavier également. Maintenant, faites sauvegarder ce coup, puis lancez le jeu. Si vous n'avez pas le temps de noter les valeurs x et RGB s'affichant, je les indique dans la description de la vidéo. Une fois le Santos Custom ou chez Beniz, allez sur le menu Peinture. Si votre véhicule dispose de deux couleurs, principale et secondaire, commencez par la secondaire pour appliquer la première couche. Une fois dans le menu couleur secondaire, allez sur le menu couleur métaux, sélectionnez hors brossé, validez, ressortez. Puis allez dans couleur principale, métaux, sélectionnez hors brossé, validez, ressortez. Ensuite allez dans couleur principale, métalliser, vous entrez, vous ressortez. Attention à ne rien valider, c'est très important. Maintenant, allez sur Plaques, sélectionnez une des trois premières. Vous ressortez, vous retournez sur Peinture, vous allez dans Couleur principale, allez sur le menu Nacré et sélectionnez la teinte jaune. Vous validez, vous ressortez. Ensuite, allez sur Crew, couleur de crou. vous validez, vous ressortez. Maintenant, allez sur Couleur secondaire vous validez, vous ressemblez. Et voilà, vous avez l'atteinte Tropical Sunset sur votre carrosserie.